Euh, vous faites dans ce que je fais, mais la purification est importante. Donc, euh, bonsoir Facebook, bonsoir euh, YouTube. Beaucoup de personnes ne savent pas que la nuit est importante parce que pendant la nuit, nos ancêtres peuvent nous parler. Écoutez, la nuit est clé pour vous parce que c'est le moment où votre esprit se repose. C'est le moment où... Euh, vous vous connectez. C'est le moment où vous voyagez, où vous repartez. Et c'est un moment délicat. Donc, vous devez apprendre comment vous prédisposer pour la nuit. On ne rentre pas seulement de chez B, on tombe sur le lit avec les talons, on laisse le t-shirt sur soi, on fait. On dort. Tu dois calibrer ce que tu veux faire. Tu dois te, avant de te coucher, tu dois, tu dois mesurer. Donc, il y a des outils qui sont essentiels. Donc, je vais, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Avant, je prenais trop mes nuits à la légère. Et c'est pour ça que votre indépendance financière est importante. C'est pour ça que... Euh, Arrêtez de travailler pour quand c'est important. Bonsoir la reine Doris. Parce que si tu arrêtes toutes ces choses-là, si tu ne vas pas te coucher avec l'intention de recevoir un message, tu ne seras pas entré dans le sommet, tu ne vas pas te dire, il faut que mon réveil sonne. Et il est quelle heure 3 heures. Oh il est quelle heure 4h59. Ce sera différent. Donc. Tu dois aller te coucher avec l'intention, l'intention d'entendre un message des ancêtres. Bonsoir, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube, merci de me rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Dans la journée, généralement, on a les gens qui nous parlent. On a, même si vous ne sortez pas de votre maison, il y a ça. Ça. Le téléphone, les énergies. Tu vois là sur le téléphone. Hmm. Il a acheté une nouvelle maison. Pourquoi, pourquoi lui et pas moi? Hmm. Elle s'est mariée. Hmm. Donc vous voyez que le téléphone parfois ça vous donne des il y a les notifications là je viens de couper les notifications ici tu as euh, les gens les appels les gens t'appellent les gens t'appellent tu reçois oui pourquoi tu as fait comme ça tu te fâches tu commences à bavader hein oh hein et je peux même vous parler des contacts physiques que vous faites avec les gens. Warren, mon, mon dimanche était très, très super. Merci. Donc, vous avez un flux d'énergie. Là, par exemple, je, je suis chez moi, mais je lis vos messages. Je suis en train d'interagir avec vous. Donc, c'est votre énergie qui vient chez moi. Même si mon énergie vient chez vous, on ne peut pas y ouvrir une porte pour donner son énergie sans recevoir de l'autre personne. Donc vous avez tout ça dans votre journée. Et très peu de temps, vous savez que vous avez des pages où vous allez, regarder regardons, vous encourager, comme je le fais. Ça va toujours vous te dire, ah, regarde comment la fille là, s'est mariée avec le scandale. Regardez comment l'autre a fait comme ça là. et voilà, tu regardes. Tu regardes la pauvreté. Les filles nigériens, oui, il y a la pauvreté là. Elle pleut. Pourquoi me you leaving comme like ça Je ne sais pas. leave ne me. pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Te Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te sais te pas. Te voilà. ne sais pas. que ne sais pas. train tu te faire les films? Tout ce que tu regardes dans la journée -là, la nuit, tu vas confirmer ça dans ton rêve. Tu vas lire l'heure. Je te retrouve dans la nuit. Ah, j'ai rêvé qu'on me poursuivait. il ah, y avait des nidia qui me poussifait. Ah, je suis arrivé quelque part, on m'a dit oui, on a... C'est les films que tu as regardés un jour. Mmh, mmh. On oh, vous connaît, vous passez le temps sur les films nigérians là, ils pleurent. Et... Tu commences à dire que oui c'est comme ça que les hommes sont. Quand tu rencontres un homme, il ne reste pas avec toi. Appris pas. Appris, t'es déçoit. Appris, dans ton cœur. Parce que tu avais vu ça dans le film nigérian. <rire> Vous évitez certains films, mais. <rire> ouais. Parfois enfin, tu vois le film de sorcellerie. Comment un, un sorcier apparu dans sa chambre la nuit? Après, il a fait la foudre sur elle. Elle est morte. Car quand ton esprit va vouloir réfléchir pour avoir de l'argent, tu ne pourras pas. Philo, philo, philo, van, bonjour. Parce que tu as déjà rempli ta tête de fumée nigérian. Ton ancêtre vient la nuit et veut te parler. Ou bien Dieu veut te donner une solution. Tu as dit dans tes déclarations que tu veux 300 millions de francs CFA d'ici décembre 2022. Dieu vient avec l'idée, il ne trouve pas l'espace où tu vas déposer l'idée dans ton rêve. Parce qu'il y a plein de choses dans ta tête. Et dans la journée, parfois tu as les gens avec qui tu as passé le temps. La personne du matin au soir, la personne passé le temps pour parler de son mari qui la déteste. Oh, il m'a fait ceci. Hein? Hein? Tu imagines comment l'homme m'a fait ça. Hum. Maman, les hommes, elle, ne te marie pas toi un jour. Tu dis oui, c'est vrai. Alors que dans tes déclarations, tu as demandé l'homme. Tu as demandé le mariage. Dès que tu finis le téléphone comme ça, tu te couches, tu dors. Tu regardes, tu ris, tu pleures, tu, tu as peur. Dès que tu finis, tu parfois tu dors avec le téléphone ça. Tu vas continuer le film là dans ton rêve. On ne se couche pas comme ça. Tu ne tombes pas sur le lit. Ça doit être intentionnel. Oui, Bohom, intentionnel. Que je. Ah. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je parle du fait que vous connaissez les sels, vous connaissez les encens, vous connaissez euh, euh, euh, les cristaux. C'est vrai que je vous ai montré ça. Ça, c'est une sorte de peau pourrie. trop bon on a tous les dents on a les cristaux on a les encens on a les feuilles tout ça sont les feuilles qui sont spirituelles voilà les cristaux c'est du jaune c'est pas le sel j'ai aussi le, du gros sel de l'himalais là, là c'est du vrai sel ça c'est l'œil de tigre on a l'œil de tigre aussi Je vais le mettre à la maison Bon, tout ça c'est pour attirer la prospérité donc je vais vous donner les astuces, ok Je vais mélanger tout. Okay. Bon, euh, Philovane de, demande à quoi, à quoi servent les cristaux. Là, vous voyez, j'en ai un sur le cou. Les cristaux sont des cailloux comme le, le, le diamant qui ont été fabriqué dans les profondeurs de la terre. Ça, ça a beaucoup d'énergie. Et ça appelle la prospérité. Certains vous enlèvent les mauvaises énergies. Ça, par exemple, c'est l'heure de tigre. Ça, c'est l'heure de tigre non poli. Voici l'heure de tigre poli. Comment ceci brille non Ceci ne brille pas non Ça ça brille, ça ça ne brille pas. L'heure de tigre poli, Non poli. J'ai les feuilles d'isop, oui. Franklin, j'ai les feuilles d'isop, Oui. Donc quand vous faites vos commandes, vous demandez. L'heure de tigre, c'est plus pour le courage. Donc ne mettez pas ça sur vous quand vous voulez dormir. Tu mets l'heure de tigre sur toi avant de dormir, tu vas pas dormir. Tu vas faire les rêves où tu es en train de courir dans le rêve. Ah, ah, on me poursuivait la nuit. Tu as, as mis ça sur toi pour dormir. Ok euh... Bon, je vais faire un direct un jour pour tous les cristaux Ok Donc j'ai des nouveautés qui sont arrivées Je n'ai pas encore présenté Parce que le, le, le showroom n'est pas encore ouvert Donc je ne voulais pas vous présenter tout ça maintenant. Parce que je dois rentrer dans mon sujet Je dois rester dans mon sujet voilà. Donc on a les pierres avec cette forme-ci C'est une sorte de plaquet On a mis le plaquet autour Ça, c'est du vert. Ça, c'est vert. Ok. Donc, ceci, vous mettez sur un pendentif. Vous mettez ça sur le cou. Vous pouvez sur les On a des bracelets aussi. Donc, pas, pas... je ne suis pas en train de vendre les dispositions ce soir. Mais bon. Il y a quelques personnes qui sont déjà venues à Doha ici qui ont pris ça. Ouais, Varenne, je suis une ancienne fumeuse. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'enlève le truc ici. La sand. Voilà. Ok. à l'œil pour Ok. Le soir, tu dois avoir tes choses, tu dois avoir tes outils. Likez ma vidéo s'il vous plaît, d'abord. Le but du, du lavage du soir, lavez-vous les soirs et les matins. Le but, c'est d'enlever les mauvaises énergies de la journée pour que tu puisses recevoir les messages qu'il y a pour toi la nuit. Beaucoup de vos ancêtres n'arrivent pas à vous parler parce que vous avez des baies qui, sont, qui ont des mauvais esprits. Quand tu dors avec béhé, là, tu dors très mal. Il y a même l'énergie de baies aussi que tu dois nettoyer. Oui. Donc le soir, dès que tu rentres vers 18h, 19h, tu allumes l'ensemble. Ça prépare peut pas aller à l'atmosphère dans la maison. Tu allumes ça au salon. hein. Le, ça quitte du salon, là, ça va dans la chambre. Hein. C'est pas parce que tu n'es pas parti déposer au salon, la, dans la chambre. Doris, Diane, tu m'invites à Montréal Donc tu mets ça dans la le salon, ça va se balader dans toute la chambre, dans tout le, le partout, même tes voisins vont sentir ça, même tes voisins vont sentir, même les voisins vont sentir l'encensé, ça va les toucher. Parce que les... dans le spirituel, quand il reste ici, et brûle ma chose, si quelqu'un me devait ou quelqu'un avait pris ma chose, quelqu'un m'a bloqué même à partir de l'Indonésie, moi quand je t'ai fait cela, c'est arrivé là-bas. Dès que on a le principe de la fumée qui est activée là, ce n'est plus. Genre, comme j'ai brûlé ce ici là, non. Ah, ah non, ça traverse le spirituel. Ça va loin. Voilà, des Denise des, des, des, des c'est ça. Les faux profils là, je vous salue. Bonsoir mes faux profileurs. Vos decepticons, vos tantes et vos ongles qui vous calculent là, ils ne peuvent plus vous voir. Ils ne peuvent plus vous trouver. Ils vont venir voir les noms bizarres là. Bouquet, par exemple, que. Euh, euh, Sortez-moi les noms, non, j'ai besoin de vos noms là. Que la fleur de Paris, voilà. Ce sont donc la fleur de Paris. TK Roseway, voilà, les faux noms comme ça là, c'est ça que je veux. L'écurie des beaux garçons. <rire> Ouais, je salue les faux les faux profils la princesse Queen Sylvia. Voilà, je vous vois. Gangaban, voilà. Teka au on vous voit. Je vais très bien. Bonsoir les faux profils. Continuons maintenant notre enseignement. L'encens permet, je peux dire c'est l'étape une pour purifier l'atmosphère et ne simplifier rien dans le spirituel. Si tu n'as pas l'encens, tu peux chercher les feuilles de laurier. Regardez sur ma page euh, YouTube. Bon, YouTube vous êtes déjà sur YouTube, c'est bien. J'ai demandé aux gens de Facebook de s'abonner fatigués. Abonnez-vous sur, sur ma page YouTube. C'est quoi avec vous le problème? Voilà Facebook là-bas. YouTube et ici sont des abonnés. Vous n'êtes pas encore abonné pourquoi? Donc, l'encens, c'est le pr premier niveau. Tu prends, si tu n'as pas, tu prends le laurier, le laurier simple. Tu brûles. Il y a la sauge. La sauge. C'est vrai qu'il y a des personnes que quand vous achetez des produits chez moi, j'ai des ensembles particuliers que parfois je donne aussi. Oui, il y a Doris qui dit qu'il y a les mariticones. <rire> ouais, ouais. Un mariticone, c'est quoi? Vocabulaire de Jocelyne. Un mariticone, c'est un mari qui ne veut pas que tu utilises ta spiritualité. Vous voyez, pardon. Dès que tu viens avec les là, il rentre de soir, il fait. Tu as brûlé depuis 9h. Il vient à 21h. Il fait. On a Ma... Ma maison. Ma maison sent quelque chose. Oui, ça c'est les maris Ticon. Le clou de girofle aussi. Quand tu brûles le coup de girofle, brûle quand avec le rond là. Ne prenez pas ce qui est vide. Tu brûles avec le rond. Et quand tu brûles le coup de girofle, tu euh, es euh, là, brûle avec les intentions. Si tu prends peut le laurier, tu mets, tu mets le euh, coup de girofle, tu déclares, je purifie mon atmosphère, tu mets la sauge, je purifie mon atmosphère, j'enlève tout mauvais esprit de cette maison, au nom de Jésus. Seulement comme tu as fermé les yeux là, bon. Si tu n'as pas de, de, si tu as les yeux ouverts c'est pareil, ça va toujours marcher mais ton intention doit être lancée. Donc, tu déposes ça pendant que ça brûle maintenant. Euh, tu peux pas ton bain. Dans vos bains, vous devez avoir... Une fois que tu fais les sels et que tu as passé l'étape des sels, au sel, maintenant, tu ajoutes le parfum. Tu peux avoir ton parfum, donne-moi tout. La cannelle aussi, oui. Ça veut dire que vous êtes vraiment abonné sur YouTube. J'en ai parlé sur YouTube récemment. Même le romarin. Tu prends, bonsoir Rufine, tu prends euh, quelques gouttes, une goutte, trois gouttes, cinq gouttes, sept gouttes, fonctionnant avec les chiffres impairs. Donc tu mets ton sel d'abord, une pincée de chaque sel, si tu as le sel arc-en-ciel, tu prends une grosse pincée de sel arc-en-ciel, tu verses. Le sel arc-en-ciel a tout, Donc ça, toutes les couleurs de sel là, au moins quatre ou cinq couleurs. Tu prends ça en un bloc, tu verses dans l'eau, le, dans en versant tu parles, je me purifie par cette eau. J'enlève tout mauvais esprit qui m'a acquis qui, qui s'est collé sur moi. Ah, toi, ah, ok. Tu as pu avoir ta nationalité. Comment tu vas, l'amour Dieu? Je me rappelle de toi, il ne veut pas dire ton nom. Il veut pas dire ton nom. Je sais que tu as un faux profil, l'amour Dieu. Bonsoir, l'amour Dieu. Tu as bien arrosé le, le, le, la nationalité là. Oui, le sacrifice peut se faire dans un autre pays. Si on peut même faire à Baham, les dieux de Baham connaissent même les gens de Ouagadougou. Tu peux être au Burkinabé. Tu envoies on fait ton sacrifice ici à Toba. Tu as Bon, Toba c'est une ville de... C'est dans mon village. Il y a les Ivoiriens qui font le sacrifice ici au Cameroun. Hein? Ok? Voilà. Donc, tu brûles ton encens. Euh... Je ne vais pas parler des mariticones aujourd'hui. Donc, euh, si tu as un mariticone vraiment. Tu bois ton encens. Tu prends... Euh, C'est bien Sawaren. Tu commences à utiliser des produits spirituels. Tu prends ton eau. Tu mets le sel dedans. Si tu n'as pas pris le sel blanc de la cuisine, tu mets dans l'eau. Fais l'effort d'avoir un parfum sur toi. Tu prends une ou trois ou cinq gouttes. Tu prends, tu mets dans l'eau. En mettant, tu parles, tu dis pas ce lavage, je me purifie, je me libère. Tu peux prendre aussi une goutte de cannelle, une goutte de romarin, l'huile de cannelle. Si tu n'as pas l'huile de cannelle, prends la poudre de cannelle, tu mets dans ton eau. Ok Poudre de cannelle. Euh, laurier aussi. Tu peux faire bouillir de l'eau avec du laurier et du romarin. Si c'est que tu n'as pas les huiles, dont je, les, les, les huiles ou encore les parfums dont je parle. Tu fais bouillir ça avec du sucre. Et euh, du sel. Tu rétires, tu mets dans ton eau. Et je viens vous préciser que. Oui, that's rosemary, yeah. Le romarin, c'est rosemary. Je viens vous préciser que quand vous faites votre lavage spirituel, ne mettez pas. Vous n'avez pas besoin de spirituel, n'a pas besoin de beaucoup. Ok. Le romarin n'a pas besoin de beaucoup. Quand tu prends une, deux gouttes, là, tu mets. Le spirituel n'est pas comme le physique parce que dans le physique généralement tu vas dire non il te faut pour que vous croyez vous voyez que quelqu'un vous aime il faut qu'il vous donne il vous donne 50 litres d'huile. Dans le spirituel, prends seulement un peu trois gouttes tu verses. Les trois gouttes là comme ça touche ton eau. Tu prends là tu verses sur toi. Tout ton corps est purifié. Jésus lui-même a dit que quand je, je, je lave ton pied ça veut dire que tout ton corps est lavé. L'animal, c'est plus le bouc. Ce que je supervise et le sacrifice que je supervise, c'est plus le bouc qu'on sacrifie. Il y a le niveau du coq. Il y a des gens qui disent, pas l'argent. Vous pleurez, l'argent pour rien. Oui. Donc, quand tu viens faire ton, quand tu fais ton lavage, c'est l'intention qui compte. C'est les petites quantités que tu mets et surtout la prière que tu dis sur l'eau-là. Tu prends ton encens que tu as, tu as allumé fait la fumée comme ça. Je peux faire ça cette fois. Je me purifie. Il y a les encens Saint Michel aussi qui sont très bons. Bonsoir Margarita. Je me purifie. Toute entité négative, tout contrôle à distance, tout miroir spirituel, je viens briser maintenant au nom de Jésus. Par ce lavage, je restaure maintenant mon aura. Je me sanctifie, je me purifie. Je demande pardon pour tous mes péchés selon 1 Jean 1, verset 9. Écrivez 1 Jean 1, verset 9. Tu as dit que si on demande pardon, tu vas nous pardonner immédiatement. Donc, je demande pardon pour tous mes péchés. S'il y a des moments dans la journée où je ne t'ai pas écouté Saint-Esprit, je demande pardon. Je demande pardon. Tu prends maintenant ton psaume 91. Tu as ton eau devant toi. Composez le avec ce que vous avez. Je dis pas, bah, oh, je n'ai pas composé parce que tu peux même souvent prendre les cristaux. Tu prends les cristaux. Tu lances dans le fond de ton nom. Les cristaux ont de la puissance. Et une fois que vous achetez votre cristal, ne laissez pas n'importe qui toucher votre cristal. La personne peut gâter l'énergie sur votre cristal. Le jour où je vais enseigner sur les cristaux, vous allez bien entendre ça. Donc, supposons, voilà deux cristaux que j'ai. Un, deux. Un, il est à moitié vert. Et l'autre, c'est l'oeil de tigre. Je peux prendre ça quand je vends généralement les cristaux, je les charge avant de vous envoyer. Bon, je ne connais pas les vertus de l'écalyptus. Va ben, un peu lire les vertus de l'écalyptus avant d'utiliser, tu as compris. Je sais que l'écalyptus soigne certaines choses dans le corps. Euh, J'ai un thé à l'écalyptus que je bois. Donc, tu prends les, les cristaux, tu les charges. Je vous charge d'amour pour m'aider à me purifier, à me restaurer. Ou lancer dans l'eau. Tu peux aussi prendre le cori. Tu lances dans l'eau. Ou encore il y a le grand modèle, le petit modèle. Ah, oh, c'est une personne qui n'ont rien. Oui, on recharge aussi les cristaux, oui. À la lune, c'est un charge au soleil, c'est un dépôt juste. Tu peux arriver dans un endroit spirituel, vraiment, tu déposes là-bas. C'était même dans l'eau bénie. Donc, tu peux faire le jupe. Tu prends peut-être trois grains de jujube. tu marches, tu lances dans l'eau. Faites ce que l'esprit va aussi vous guider à faire. Ok? Mais vraiment, le plus important, c'est la prière que tu mets d'aider. Tu peux être un novice, tu ne comprends même pas bien. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent sur la page, si vous connaissez même plus que moi. Mais le peu que je connais, je partage d'abord avec les gens. Bien même. Le peu que je connais. Parce que je sais qu'il y a des gens là dehors que okay, 90% de la population ne connaît même pas. Donc si vous connaissez, estimez-vous heureux. Maintenant, si vous venez, vous voulez critiquer, « Oh, elle ne connaît même pas. »« Oh, moi, elle connaît. » Si tu connais pas, tu enseignes. Parce que les ancêtres ont besoin que dans notre génération, les gens connaissent ce que nous sommes maintenant. Je suis en train de les dire. Anatole va bien. Anatole a maintenant deux concurrents. Il y a Simplice. Simplice qui est très simple. L'autre là s'appelle encore comment J'oublie le nom du deuxième. Donc merci de partager ma vidéo et de liker ma vidéo. Le parfum, donne-moi tout pour être utilisé pour n'importe quoi. Peut-être un lavage que tu fais. Tu vas aller voir ton chef. Tu veux la promotion je te demande. Le coré en plastique, ce n'est pas le vrai coré, ma chérie. Sandrine Winslet charge ses, ses, ses cristaux à la pleine lune. Balthazar ne vient plus ici. Balthazar a compris. Là. Non, il a compris. Ah, Balthazar ne peut plus passer ici. Donc... Euh, c'est vraiment l'intention, écoutez-moi bien. C'est l'intention qui va compter. Et c'est un parmi vous, c'est maintenant que vous m'écoutez que vous commencez à vous reconnecter avec vos ancêtres. Non, si t'es gain de nom, ne pique parce que ce n'est pas le don. Donc tu prends, tu fais ta prière, le Somme 91, Somme 35. Maintenant, tu prends, tu te laves. Si tu as le parfum débloque-moi, tu mets quelques gouttes dans l'eau. Si tu as le parfum homme riche, tu mets quelques gouttes dans l'eau. Écoutez, composez vos lavages avec ce que vous avez. Tu as l'huile d'attirance, tu mets un peu dans, quelques gouttes dans l'eau. Je te lave, je me purifie, je restaure mon attraction. Je parle sur mon corps. J'ai des cas que je suis connecté aux ancêtres. J'ai déclare qu'aujourd'hui, comme je vais me coucher pour dormir, vous allez me parler. Après ça, tu prends surtout, tu prends le sel, verse le sel dans ta chambre au sol. si tu viens d'aménager peut-être va, prends le sel tu verses, tu parles, tu en serres ta concession avec le sel tu parles que c'est a n'importe quel esprit que les anciens locataires ont laissé ici je peux autorité sur cet esprit, je te commande de sortir de cette maison au nom de Jésus tu parles, tu parles, tu parles tu verses, tu prends l'eau en dormant aussi, il faut toujours avoir l'eau à côté de vous soit tu prends l'eau, tu verses, soit, soit tu prends l'eau tu gardes dans le verre là dépose à côté de toi maintenant tu demandes ce que tu veux voilà j'ai mes papiers depuis là je veux traverser depuis ouvrez moi la voie c'est des choses que vous me montez depuis que je n'ai pas qu'on ne comprend pas montez moi à nouveau si peut-être ta grand-mère grand-mère euh, assiste moi Montre-moi. Tu fais un temps, tu te couches, tu dors. C'est bien ça, Warren. Si en dormant, tu sens qu'il y a une petite faille, quelqu'un s'est levé un peu là. Tu te lèves, tu prends encore le sel, tu là, Tu prends le sel, tu fais même le signe de croix comme ça puis as ton, devant ta porte. Écoutez, soyez sensible à l'esprit. C'est ce que je veux que vous ayez au-dessus tout ça. Soyez sensible à l'esprit. Tu es dans ça l'esprit, tout le monde, il te parle. que Tu sais quoi? Prends le sel, tu fais comme ça là. Tu crois qu'en que Europe, il n'y a pas pas le sel, on met pas le sel dans la chambre. Ouais. Hey. Oh, tu es simpleton, Viviane. Un simpleton, c'est quelqu'un qui croit que, comme il est arrivé en Bing, que les esprits ne parlent, n'arrivent pas en Bing. Tu peux faire ton bain, après tu fais les rapports. Ça, c'est quelqu'un sur YouTube qui a demandé. Maintenant, si tu fais tes rapports avant de dormir, fais rapidement tout en touche encore, tu te laves. Parce que quand tu as fait le rapport, tu as pris les énergies de tonton ou de tata. Et certains de vos tontons et de vos tatas ne font pas le bon comme il faut. C'est vous qui les forcez souvent. Donc, comme tu viens, ça veut dire que tu viens d'élever encore ton énergie. Tu viens de. Tu repas encore, fais un autre bon. Alors, monsieur, tu viens de te laver, tu repas encore. Quand vous lavez, mais versez beaucoup sur vos bras. Beaucoup de contrôles seront sur les bras, là les bras. Tu fais tu parles. Je me libère de toute énergie ralentissante. Tienna, tu dis que tu ressens l'envie de jeûner. Tu ne jeûnes pas pourquoi? Tu viens me dire maintenant pourquoi? Tu viens me dire après pourquoi? Va jeûner. Donc quand tu fais l'amour là, Là tu viens de prendre les esprits de tonton, ton de tata. Repas encore en douche là rapidement. Tu as le sel sang de Jésus là. Tu prends ça. Tu mets dans l'eau encore. Tu parles. Je me sanctifie. Je me libère. Je me déconnecte. Tu parles. Ouvrez votre bouche. Après tu pas te coucher. Tu dors. N'oublie pas tu lis tes sommes. 91, 35. C'est normal d'être très fatigué après le bain de sel, oui. Parce que le bain de sel adresse tous les petits mots sur les articulations là. Parfois il les esprits qui vous empêchent de dormir. Tu fais des nuits blanches et quand tu te laves tu dors jusqu'à comme ça. Mince! Hum. Non, quand tu viens de te laver, euh, oui tu peux tu peux te laver, mais je vous ai déjà conseillé de mettre, mettez quand même un petit truc dans votre huile. Beaucoup de girofle en poudre, tu mets dans l'huile. Quand tu mets à ça ou bien tu mets un, un, une pincée de café, euh, tu mets aussi de la cannelle, ton huile n'est plus normale. Et tu pries sur ton huile. Messieurs j'ai les écorces, quand vous quand vous achetez les produits, il y a les écorces que je donne, vous mettez les écorces contre la sorcellerie. Claire, ta donc, qu'un... Hein. Écrivez-moi sur WhatsApp encore, encore et encore. OK. Je chaque matin, tu m'écris. Tu pries pour moi, tu m'écris. Tu dis, Seigneur, qu'elle me réponde aujourd'hui, tu écris encore. Oui, Taïwo, quand tu mets le sel entre ton matelas oui. et le soumis, il faut changer ça tous les deux semaines. Tu as compris, non? Pleine, pleine, Mojoko, avec les faux profils là. The powder in the soap, la poudre qui est dans le savon, tu mets ça dans l'eau quand tu te laves. Je sais, quand elle mettait une, deux, non, une, trois ou cinq pincées, fonctionne avec les chiffres impairs. Voilà. Donc vous laissez tout l'ensemble de brûler, vous faites tout ce tout processus de purification. Et puis je pense que c'est tout. J'ai quand même pas expliqué. Mmh. Facebook, vous connaissez venir avec les questions. Oui. On vous a montré ce que vous devez faire le un dormir. Une partie. Hein. Le bain de sel de purification, ne le faites pas quand vous avez vos menstrues. Laissez les, les menstrues passer d'abord. Bon. On peut faire son bain, on ressent envie de faire pipi. C'est normal, c'est de l'eau. Quand l'eau coule, on a envie de pisser. Diamant Françoise, bonsoir. Claire Tadonkin, je viens d'ouvrir les services express. En Tunisie, si vous avez quelqu'un au Cameroun, la personne vient prendre vos produits, vous envoie. Donc j'ai des consultations express. Consultation normale, c'est 50 euros. Si vous voulez la consultation express, vous voyez avec les représentants vous payez le double du prix. Quand vous voulez absolument me parler, là. Il n'arrive plus à gérer les gens. C'est, trop de consultations. Je, je reste en ça. Parfois, Je j'appelle quelques-uns. Après, il pas fait les lavages. Et aussi, physiquement, ici, je consulte. Donc, c'est que vous voulez absolument me voir. Si vous avez l'argent, vous voulez pas attendre. Vous payez, vous me voyez. Bon. Euh... laisser écrit sur facebook oh, oh, oh. Oh, yeah. non francine à scène si tu as la douche prends la bouteille tanguy soyez sage ne soyez pas simpleton ok tu prends la bouteille non j'ai cherché une bouteille cela tu mets le tu composes ton lavage dans le dans la bouteille Non, sans que vous m'avez donné de boulet, dans ma boutique, j'ai tué plein de cafards. Oui, ils sortent, non, ils vont sortir. Je vends les t-shirts, je vends les t-shirts. Je vais vous montrer les nouveaux t-shirts que j'ai. Oh, j'ai les nouveaux t-shirts, ils sont brodés à la main. Jocelyn Non, il doit être parti. C'est que je vais prendre les... les, les Petit t-shirt pour vous montrer. C'est pas dans le bureau, si c'est dans l'autre, de l'autre côté. Vicky, tu ne m'as pas contacté. J'ai demandé que si tu veux que tu veux me représenter, tu dois me contacter. Bon, tu mets l'eau dans ta, tu l'eau dans ta bouteille non. Tu prends les sels 3 pincées, 5 pincées, tu mets dans la bouteille. Tu prends euh, le parfum, tu mets dans la bouteille. Tu prends euh, euh, euh, euh, pour tout, tout ça là, tu mets dans la bouteille. Tu secoues Tu ouvres la bouteille. Tu parles à la bouteille là. Tu parles. Tu te laves avec la douche là. Tu prends maintenant ta bouteille. Tu verses sur toi. Tu verses sur toi. Ça t'a évité d'avoir le saut non Écoutez, que rien ne vous arrête pour faire vos choses. Arrêtez de dire que oh, je n'ai pas le seau. C'est bête, non? Il n'est pas le seau. C'est pour ça qu'il ne me lave pas. Tu passes 6 heures de cauchemar parce que tu n'as pas le seau? Garde, ah, aussi. Prends la bouteille et tu mets dedans. Bon, je vais aller chercher le t-shirt. t-shirt, Je vais venir vous montrer. Attendez-moi. Ne partez pas voilà I'll give you all you need. Ils sont là. Ils brodaient à la main. Ça, moi ça me plaît beaucoup. C'est le sac que tu veux. Hey, hey. J'ai tout ici. les gens, les vieilles en ébène. Que vous voyez là. je Marie en ébène. Si vous voulez le t-shirt, c'est la capture d'écran. Vous vous demandez. Arrêtez de dire que c'est combien combien tu vas acheter, le tu achètes. Arrêtez. Si tu veux te faire plaisir, tu te fais plaisir. que tu vas demander, après tu vas cotiser l'argent de ça pendant trois mois. Oui, mais les mêmes modèles. Ça, ça m'avait trop plu. Bon, voilà. Il euh, y a d'autres modèles comme celui que je porte là. Il y a plusieurs tailles. Je n'avais pas prévu de, mettre, de, mon, de faire le commerce ce soir. Mais bon, en tant que business woman. Ah ouais, les bâtons de commandement pour enfants sont là. Et pour sac à main. J'avais mmh, mmh. oublié. Vous voyez. Regardez. Franchement, je vais me comparer ça à quoi euh, Que j'ai ici sur la table. Regardez dans ma main, regardez. Tout petit. Donc tu peux mettre dans ton sac. Comme Joël, c'est pour un petit t-shirt que tu viens parler comme ça. Yeah, la pauvreté. Je sens que tu n'as pas l'argent. <rire> ouais, Seigneur. Il faut que tu cinq mois pour y faire le t-shirt. Je comprends que je ne suis pas appelée à tout le monde. Tout le monde n'est pas mon client. Eh. Moi, je vous dis, moi, oh, ah. <rire> hey, pardon, ne fais même pas que ma bouche commence à sortir sur l'autre là. Tout le monde n'est pas mon client. Voilà. Le collier, si, là, il y en a. On en a. Donc, si vous avez ça, c'est dans les 200 000. C'est les vrais PLS. Donc, j'ai encore, tu crois, trois exemplaires. Donc, sans les choris, bien sûr. Parce que ceux qui mettent les choris, c'est différent. Le bâton de commandement est très important parce que euh, spirituellement ça vous donne de l'autorité, ça vous protège, ça donne du courage et c'est comme si tu reprenais ton pouvoir de quelque part. C'est même pas que comme si c'est ça. Chaque fois que je donne le bâton à quelqu'un qui connaissait ce que le bâton signifie, je peux dire dans 70% des cas la personne revient me dire, oh une dame a rêvé une fois elle a vu comment euh, la période où elle a reçu son bâton en France on est venu attaquer son mari dans le dans le, le son enfant pardon, dans le rêve elle a pris le bâton, elle l'a tapé tapé la personne a sa, coupé sa tête avec le bâton euh, d'autres personnes encore. il y a tellement de choses euh, les broderies qui y a sur le t-shirt si j'ai un manteau on a, on, a fait, on a ajusté on a brodé comme ça sur le manteau le manteau là, c'est un manteau Zara là. J'ai personnalisé, c'est trop noir C'est moi, c'est la Chimabellue. Tu dis que je rends les t-shirts en manteau comment Le grand coup de traitement, comment On ne charge pas le bâton de commandement. Doris, Diane, si tu as payé ta consultation, envoie après, cette, après ce direct si tu envoies un nouveau. On ne charge pas, donc tu, tu, tu, tu n'attends pas pour charger. Quand tu reçois et que c'est pour toi, c'est un peu comme si ça te retrouve. C'est un peu comme un pouvoir ancien que tu avais, que, que tu restaures. C'est pour ça que j'ai fait les petits pour que vous puissiez donner à vos enfants. Vos enfants passent autant à imiter les baguettes magiques de, de, de, de, de, de, de la fée qu'il a. Au Moi, quand je touche, on sait comment je sens l'énergie sur moi là maintenant. Je sens, je ne vais pas mentir, je sens, quand je mets dans la main, c'est sans l'énergie, je mets dans la main, c'est sans l'énergie. Parce que quand ça vient, je l'ai baigné aussi. Donc, le bâton de commandement, tu ne vas pas déposer au soleil pour le charger ou quoi que ce soit, non. C'est quand on a tout royal. Allez regarder les Louis XIV, les, les, les, les rois quand ils se filment là. Ils ont la couronne, ils ont la cape, ils ont l'anneau, la, Ils ont le bâton. Ils ont le bâton. Ils ont le bâton. Bâton de commandement. Somme 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans les rêves de la mort, je crains rien. Ah, tu es avec moi. Tout le monde doit avoir le bâton de commandement. Écoute, arrêtez que tout quand vous a dit que c'est pour les. Si tu m'écoutes, c'est ce que tu es choisi Il y a mal les bâtons de commandement qui vont venir activer ton pouvoir. Ton poids était dormant depuis. Bon. En dormant, vous pouvez mettre votre bâton de commandement à côté de vous. Donc, il y en a la moyenne des bâtons de commandement, c'est 15 000. La moyenne des prix. Il y en a des plus longs. Il y en a les cannes. Là, ça, c'est la mienne. Vous voyez, les cannes aussi. On doit charger le bâton de commandement d'intention. Quand tu reçois le bâton de commandement, ton bâton de commandement, quand on te le donne, généralement, quand je, si je te fais la consultation et que je vois le bâton que tu dois avoir, je te le donne avec... Euh, il y en a parmi vous, vous avez l'esprit de l'eau. Je vous donne le bâton de commandement qui porte le poisson. Il y en a qui ont l'esprit tellement le, le lion. Donc c'est en fonction de l'esprit qui est aussi là que je donne le bâton de commandement. Il y en a qui parlent avec toi, donne-lui seulement que ceci, donne-lui ceci. Parfois je commande même d'autres bâtons pour vous donner. Parce que ça symbolise ton pouvoir. Ce n'est pas la blague, ce n'est pas la déco. Ce n'est pas des trucs qu'on vous voit dans les clips vidéo, ils portent vraiment pour la déco. Tu portes en connaissant. ça au Cameroun c'est 30 000, moi je vends à 30 000 ok écoutez moi comme j'ai essayé de toucher, j'ai béni mon bâton je te vends ça à 30 000, le long si le petit en moyenne je le fais à 15 000 et quand tu donnes à ton enfant, tu vas lui expliquer. il vient le comme si ne vois pas tes messages tu m'écris cela, je ne connais pas moi dans mon téléphone si vous enregistrez tu es client un client deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix je ne connais pas moi le nom de quelqu'un donc quand tu expliques comme ça mamie j'ai 800 messages non lus sur WhatsApp 870 messages même donc j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir satisfaire tout le monde mmh, mmh. Bon, les colliers, si je vous ai dit, ceux-ci sont disponibles. Ceux-là sont des perles, les vraies perles du village. -là. Donc, s'il y a les gens qui sont spirituels, vous voulez ça, c'est 200 000. C'est les vraies perles, vous entendez? Voilà. En tout cas, les connaisseurs connaissent, je n'ai même pas besoin de vous dire. Les gens qui connaissent, de quoi ils ne parlent, ils connaissent. Voilà. Ça, c'est plus vraiment pour les gens qui sont appelés. Certains vont prendre, mais ils font des boucles d'oreilles avec et tout ça là. Je ne fais pas la concession avec le bâton, ce n'est pas obligé. Tu peux acheter ton bâton seul. Pas besoin de moi. Dieu est grand, la reine. La reine était là. Sophie, John, j'ai envie de venir la semaine prochaine. Si les esprits me permettent de venir au Gabon, je vais venir. Tu as compris? En euros, ça doit faire un truc comme 25 euros. Hein? Viviane Lokam, écris-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. 6, 93, 50, 22, 66. Les lavages, c'est demain. Lavage de purification. Et si tu as une demande de déblocage. Bon, ceux qui veulent s'enregistrer pour le lavage mensuel du début du mois. Le 1er mars, à 0h, on se train de faire le lavage collectif. Habituez-vous chaque mois à entrer dans le mois avec l'action de grâce. Avec le lavage des pieds. Habituez-vous à cela. Donc le premier aura lieu le 1er mars de cette année. Prenez l'habitude s'il vous plaît. bon J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la purification avant de dormir. Il y en a qui mettent ça en bas de l'oreiller avant de dormir. Il y en a qui mettent des pierres précieuses, des pierres, des cristaux en bas de l'oreiller. Il y en a qui font quoi? Il y a plein de choses là. Bon. Karine, mon, mon, ma, ma musique est déjà, déjà fait finaliser ma musique. Maintenant, je vais finaliser l'album une fois. Au lieu de sortir le 11 février, je me suis dit non. Mmh. On ne change pas son aura, on se purifie et on enlève les couches. Le sel, quand tu laves avec beaucoup de sel, ça t'aide à purifier les mauvaises énergies. On ne change pas son aura, on purifie son aura. Bon, c'est que c'est là que le bombarder avec des questions, questions, questions, questions, questions. Euh, Marie spirituelle, ok, je ne ferai pas la grâce de Dieu. Quand je ne maîtrise pas un sujet, je n'aime pas enseigner dessus. Euh, oui. C'est quand j'ai le feu vers des ancêtres que je ne peux pas enseigner dessus. C'est que depuis vous voulez que j'enseigne, je suis. Non. Les maris. Si tu as converti ta consultation en lavage... Écris-moi sur le 6, 93 50 22 66 Parce que c'est ça que de, On fait les lavages de demain. Lavage de groupe. Donc si on demain, parce que si tu ne fais pas le groupe de demain, tu feras dans le groupe de jeudi. Bon, moi je fais dans tout. Bonne soirée. Bonne soirée YouTube. Bonne soirée Facebook, partagez mon basager, ma vidéo. Ok. Bonne nuit. Le numéro est en bas de ce direct. J'ai mis là-bas, j'ai mis le, tous les numéros en haut du direct. Ok.